Un esclave riche, cela n'existe pas. On n'a jamais vu un esclave riche. Je vous suggère de bien penser à ça si vous avez investi ou si vous envisagez d'investir dans le secteur technologique et en particulier dans les GAFAB américaines, hein, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et la quelques dizaines de sociétés qui gravitent autour. Euh, qui aujourd'hui sont des secteurs de gains extraordinaires euh, en bourse, euh, et qui sont, à mon avis, euh, des gains qui ne sont pas faits à la loyale, absolument pas faits à la loyale, depuis au minimum 2017-2018, probablement même depuis 2008, et que investir aujourd'hui ou conserver un investissement dans ces groupes aujourd'hui, c'est certes prendre le risque de chute brutale, mais on n'y est pas encore cest tous les gens qui vous prédisent l'effondrement pour demain, après-demain, dans trois mois, à horizon dix ans, oui, mais l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que si vous investissez dans Google, Amazon, Facebook, aujourd'hui, et que vous faites 20%, 30% de plus-value l'année prochaine et encore la suivante, le prix réel, à payer, est incroyablement supérieure à la plus-value que vous aurez faite. Et alors encore plus en étant européen ou français. Et c'est ça qu'on va étudier ce soir. Chers amis, bonjour. Enfin, je dis ce soir, j'enregistre cette vidéo. Ce soir, si vous la regardez en journée, bonjour. Je suis Guy de fortelle Je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Et nous allons parler ce soir de philosophie de l'investissement on va aller assez loin on va parler aussi de démocratie on va parler de loi on va parler de toutes ces choses là parce que à mon avis on ne peut pas réussir sans être libre et que nous sommes très fortement incités aujourd'hui à investir dans des secteurs qui euh, sont en train, petit à petit, et c'est en train d'accélérer en ce moment, de nous priver de nos libertés, de nous priver de nos libertés fondamentales, et que ça, ça a un coût extrêmement cher. Et quand on sacrifie euh, la liberté pour sa sécurité, ou euh, pour euh, du rendement, ou pour un bout de steak, à la fin... Généralement, on se retrouve sans l'un et sans l'autre, sans liberté, sans sécurité et sans le big tech non plus, dans le plus grand dénuement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que investir aujourd'hui dans Google, Facebook, Apple dans le secteur de la technologie américaine et plus généralement dans le secteur de la tech, investir aujourd'hui, conserver un investissement euh, c'est éventuellement faire des, euh, des profits ou faire des gains, mais euh, c'est euh, se tirer une balle dans le pied et euh, c'est euh, construire son esclavage euh, à moyen terme. Hein, donc là, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste euh, que... Euh, simplement euh, gagner euh, 3, 6, 10, 20% ou perdre autant euh, en investissant. on est en train de parler et là je suis en train de parler de choses très pratiques, hein, si vous voulez le, le, quand je vous dis que le coût est incroyablement supérieur euh, c'est euh, un coût que vous allez retrouver dans des impôts, euh, dans de l'inflation, euh, dans euh, des, euh, des marges et des salaires qui n'augmentent pas. Euh, c'est indirect certes. Mais C'est difficile à calculer aussi, mais ce sont des choses très pratiques euh, qui sont euh, qui sont là, qui sont présentes, qui sont déjà là aujourd'hui et qui se matérialisent. C'est quelque chose qui se construit depuis une vingtaine d'années, qui accélère aujourd'hui, qui se matérialise aujourd'hui. Je pense que vous l'avez compris, nous allons parler euh, ce soir euh, des événements qui se passent depuis une dizaine de jours aux États-Unis, qui ont commencé avec, euh, avec l'invasion du Capitole par les militants pro-Trump, et qui mènent à deux événements qui m'intéressent, qui sont les bannissements d'un côté de Trump euh, et du réseau social parleur. Et que, à mon avis, ce que cela montre aujourd'hui, euh, c'est que nous ne pouvons plus faire confiance à ces gens-là, structurellement. Sur le long terme, parce que euh, ils ont outrepassé extraordinairement, euh, ils ont outrepassé euh, ce qui était de la limite de l'acceptable. Alors bien évidemment, euh, c'est pas ce qu'on entend, euh, c'est pas c'est pas ce qu'on voit régulièrement. Je voudrais noter d'ailleurs que l'analyse de la presse française euh, sur ces événements est absolument indigente. Euh, et que euh, bah, à y réfléchir de plus près, euh, la situation est grave. La situation est très grave, euh, et que quand le Figaro vous met euh, en pleine page euh, en, sur son site euh, la vidéo euh, d'Arnold Schwarzenegger qui compare la nuit de cristal, euh, qui compare les événements du Capitole à la nuit de cristal, c'est même plus une fake news, c'est pire que ça, c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à la mémoire de millions de personnes euh, ju juifs, allemands, euh, c'est une insulte tout court, quoi, c'est-à-dire que, que, que, que Arnold Schwarzenegger raconte ce qu'ils veulent, ça, d'accord, mais qu'un journaliste du Figaro soit capable euh, de montrer euh, Arnold Schwarzenegger euh, comparer euh, l'invasion du Capitole avec la nuit de cristal, sans prendre le temps de simplement dire que la nuit de cristal, c'est un pogrom, et que l'invasion du Capitole, c'est juste quelques centaines de personnes qui sont rentrées dans un bâtiment, euh, qui ont fait n'importe quoi et qui en sont sorties, ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas de point de comparaison possible. C'est même plus du, du point Godwin. C'est du délire intersidéral. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. C'est tous ces gens qui trouvent qu'il faut censurer tout le monde. Mais auto-censurez-vous, quoi. Vous ne pouvez pas comparer l'invasion du Capitole, qui a duré quelques heures, et, et qui, je suis désolé, il y a quand même eu cinq morts. Mais quand vous regardez les vidéos, c'est quand même, en gros, assez festif. Hein. Euh, en tout cas, si vous comparez ça à la nuit cristal, c'est carrément festif. Hein, parce qu'à a Cristal, on parle quand même de centaines de morts, de dizaines de milliers de magasins saccagés, on parle d'une échelle tout autre, euh, et on parle d'un truc incroyablement plus grave, plus violent, plus destructeur que ce qui vient de se passer. Donc la première chose, c'est qu'à un moment, il faut remettre un peu l'église au milieu du village, euh, et arrêter de comparer tout et n'importe quoi, et de penser que euh, dès qu'il qu y a un débordement, c'est tout de suite un truc, euh, c'est tout de suite nazi. quoi. Ce qui est vrai, en revanche, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, cette invasion du capital, c'est le grand retour de la foule. Mais moi, je, moi je me souviens très bien, de, de, dans mes études, euh, quand euh, j'étudiais euh, le, le, le, enfin, le, quand les ligues en France qui ont failli euh, envahir le Parlement français dans les années 30, et qui est la dernière fois où euh, on, on a fait tirer sur la foule euh, en France, si ma mémoire est bonne, euh, et où, effectivement, la foule a été à quelques, à, à quelques minutes d'envahir et de faire un coup d'État, et que si jamais les ligues s'étaient entendues entre elles, et si euh, et ça, ça serait peut-être passé, bah, je me souviens, quand j'apprenais ça, je me suis dit wow, « Mais c'est un truc, ça me paraissait à des années lumière du monde dans lequel on vivait. Euh, et vous pouvez comparer ça, ou même à, à, à, à la guerre d'indépendance américaine, où au départ, on parle de quelques milliers de personnes qui sont organisées en milices, Hein, la guerre d'indépendance américaine, ça commence avec des milices. Hein. Là, on parle de milices pro-Trump. Washington, au départ, il était à la tête de milices. S'il n'y avait pas eu d'indépendance américaine, s'ils avaient perdu leur guerre, il hein, n'y euh, aurait pas une capitale qui s'appelle Washington. Et George Washington serait retenu dans les livres d'histoire comme un brigand de grand chemin. Je ne suis pas en train de dire qu'il était ça. Je suis juste en train de dire que faut faire attention à qu'un événement comme l'événement du Capitole, euh, ben en fait, notre histoire euh, en glorifie plein. On peut penser à l'invasion des Tuileries en France personne vous dit que c'était très très mal, un, un, un bon républicain vous dira rarement que l'invasion du c'était vraiment très très mal, et qu'il aurait fallu absolument empêcher ça. Et donc, on a tout d'un coup l'éruption de cette foule, et quand j'ai l'éruption de la foule, c'est tout d'un coup la, ré... la foule qui revient dans l'histoire. Et là, ça c'est marrant, parce que généralement, euh, généralement, on dit souvent que la France a 10 ans de retard sur les États-Unis, mais là, c'est plutôt l'inverse, c'est les États-Unis qui sont un peu en retard sur nous, parce que nous, la, la foule en France a déjà refait surface avec les gilets jaunes. Alors ça, ça a été un peu tué dans l'œuf, mais c'est un événement historique que le, le, le, les phénomènes de foule qui reviennent. Alors c'est à mon avis assez grave, euh, et je ne suis pas du tout en train de dire que c'est très bien, ça, ça, ça m'inquiète beaucoup, mais à mon avis, c'est un symptôme, c'est-à-dire que c'est un symptôme de quelque chose, et que la plupart des gens, à peu près normalement constitués, sont des gens qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement, à travailler correctement, gagner leur vie correctement, raisonnablement, et, voilà, et à vivre raisonnablement. Et que quand on arrive à ce genre de phénomène, c'est qu'il y a une exaspération c'est qu'il y a un truc, c'est que c'est un symptôme, et qu'il ne s'agit pas tant de traiter le symptôme, mais qu'il s'agit de traiter la cause. Par exemple, la cause, qui est que euh, aujourd'hui, vous avez quand même presque la moitié euh, des Américains qui pensent que l'élection euh, de Biden a été volée à Trump. Je ne je, je, je suis pas en train de dire qu'elle que a été volée ou pas, je, je, je m'en fous un peu, en fait. Le point qui est important, c'est que vous avez aujourd'hui 47% des Américains qui pensent que l'élection a été volée dans ces 47%, vous n'avez pas que des républicains. Vous avez des démocrates aussi, vous en avez pas mal. Ça, c'est un problème, si vous voulez. Alors, on a du mal à comprendre ça en France, parce qu'en France, on a un système électoral qui marche quand même à peu près bien, et qu'on ne se rend pas compte que les États-Unis ont un système électoral foireux. Et quand je dis foireux, c'est foireux. Il suffit, et, et que, et que ça se règle assez facilement, en fait. Il suffit de regarder euh, l'élection euh, de, de George Bush en Floride, où, euh, où où c'est passé à ça, et où à la fin, euh, bon, il euh, n'y a, a eu pas tant des fraudes que des dysfonctionnements majeurs parce que le, le système électoral ne marche pas, que l'État de Floride a réglé ça, et que maintenant, il n'y a plus de problème en Floride, mais que ce qui a été réglé dans l'État de Floride n'a pas été réglé dans d'autres États, et qu'aujourd'hui, vous avez un système électoral euh, américain qui ne marche pas, qui, est, qui est dysfonctionnel. C'est vraiment, moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi le système est dysfonctionnel. Le... Et ça n'est pas en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Euh, et du coup, bah forcément, quand vous avez l'impression que... Cette impression, encore une fois qu'elle soit justifiée ou pas, quand vous avez 47% d'une population qui a l'impression que ça ne marche pas, vous avez peut-être plutôt intérêt à régler ça que à leur taper dessus encore plus fort. Quand vous tapez sur des gens qui sont exaspérés, vous n'allez pas les calmer. Or, c'est exactement ce qu'on fait. Et qu'aujourd'hui, euh, des gens euh, comme le Congrès américain et euh, les, les GAFAM sont en train de détruire la société américaine, de faire exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent euh, en réaction à cet événement. Ils sont en train de magnifier la foule, parce qu'en en fait, en leur tapant dessus, ils, la, la seule chose qui va se passer, c'est que les gens vont se rendre compte que foutu pour foutu, il n'y a plus de dialogue possible, et que si vous voulez vous faire entendre, il faut se taper dessus. C'est ça qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir une partie des gens qui vont se résigner, et une partie des gens qui vont se radicaliser encore plus. Parce que, je suis désolé, mais bannir Trump, qui est encore un président américain en exercice, qui a eu 70 millions de votes, c'est pas tout à fait rien quand même, 70 millions de votes qui votent pour vous, qui, de personnes qui votent pour vous, et, euh, que, que, que Trump soit, soit fou, très bien, qu'il soit qui vous voulez. D'accord, n'empêche que si vous regardez ce qu'il a fait en quatre ans, mais je vous dis pas de regarder ces tweets, je regarde de regarder le bilan économique, euh, financier, euh, géopolitique. C'est pas dégueulasse. Et c'est pas parce que euh, ce con de Schwarzenegger vous explique que euh, Trump va finir dans les poubelles de l'histoire. faut pas aller trop vite. Hein, parce que vous, vous pouvez très bien vous retrouver dans les poubelles de l'histoire pendant 10 ans et pour être glorifié euh, les 10 ans suivantes. Et que ça dépend comment on regarde. C'est sûr que si vous regardez les tweets de Trump... Oui, il mérite probablement les poubelles de l'histoire. Si vous regardez le bilan économique euh, des États-Unis et le bilan géopolitique, c'est carrément autre chose. Donc, euh, donc, si vous voulez, vous vous retrouvez dans une situation où euh, vous avez des symptômes graves, vous savez, des symptômes qui sont graves, qu'il faudrait traiter, et plutôt que de, de, de, de, de, de, de symptômes, plutôt que de traiter ça, euh, ben, on tape dessus et on tape sur tout le monde. Et, et ça, malheureusement, ça augure de rien de bon pour l'avenir, parce que donc quand vous bannissez Trump, ce qui s'est passé quand vous virez Trump de, de Twitter, quand vous virez Trump d'absolument partout, quand les banques de Trump le virent, c'est important ça, et là on revient dans le, dans le circuit financier. Aujourd'hui, imaginez qu'une banque, vous pouvez aujourd'hui, euh, factuellement, vous retrouver sans banque et sans carte de crédit. Sans... Je ne me fais pas de souci pour Trump, ce n'est pas le problème ce que je veux dire, mais aujourd'hui, les banques peuvent vous virer euh, d'un claquement de doigts comme ça, et surtout, ça peut arriver d'un coup, où tout le monde vire d'un coup. Si vous prenez le réseau social Parler, qui était quand même un réseau sur lequel vous avait 15 millions de personnes qui s'étaient inscrites, sur lequel il y avait environ 2 ou 3 millions de personnes actives, euh, parleur s'est fait déconnecter euh, de manière coordonnée euh, par à la fois amazon par Apple par Google euh, par tous les avocats les ont lâchés les prestataires les ont lâchés et c'est à tel point que euh, donc les prestataires, les prestataires de sécurité de Parleur les ont lâchés immédiatement les ont laissés tomber euh, en, en, en mettant en péril les données de tous les utilisateurs de Parleur qui sont retrouvés ouvertes au grand vent je suis désolé, c'est criminel de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Et, alors vous pouvez me dire, ah mais oui, mais Parleur a été le réseau qui a été utilisé pour l'invasion du capital. Euh, bah, encore une fois, si vous voulez, il faut remettre cette invasion du Capitole là où elle doit être, dans sa place dans l'histoire. Et euh, surtout, si vous voulez, bon, ben bah, on peut voir Parleur comme une menace pour la démocratie, d'accord mais une menace pour la démocratie, ça se traite démocratiquement, ça se traite dans une assemblée. Moi je serais très intéressé qu'il y ait une enquête au Congrès américain euh, qui décide si par leur ou, ou doivent ou ne doivent pas euh, avoir le droit d'exister. Là, ce pas ce qui s'est passé. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, ce sont les GAFA qui ont coupé. Parleur, et ça a cascadé parce que bien évidemment personne ne va être coupé par les GAFA et donc euh, le, le juriste de, euh, le, le, le de parleur n'a pas envie de se faire couper dans la suite et de faire partie euh, de la saignée. Du coup, vous avez un effet d'entraînement où on veut se planquer parce qu'on n'a pas envie de tomber avec parleur. Et en revanche, quand vous avez ces gens-là qui coupent parleur d'autorité, ben, on peut se demander si c'est une menace pour la démocratie ou si ça ne serait pas plutôt une menace pour eux. Une menace pour leur monopole. Euh, et ben, en soi, si vous voulez, c'est probablement. Il y a de ça en tout cas. Et que ces gens se cachent à la démocratie pour, en fait, défendre des intérêts privés. Et encore une fois, hein, des intérêts publics, ça se défend dans la sphère publique, et des intérêts privés se défendent dans la sphère privée. À partir du moment où c'est une sphère privée qui a agi, il euh, ben, faut vraiment penser que ces intérêts privés qui ont, été, euh, qui ont été défendus, et notamment. Ces, ces intérêts privés qui sont que ces entreprises-là ne peuvent fonctionner qu'en situation de monopole. Ces entreprises ne peuvent fonctionner qu'en situation de monopole, c'est très important. Euh, si vous n'avez pas cette situation de monopole, vous n'avez plus de marge. Si vous n'avez plus de marge, ben, vous n'avez plus de rentabilité. Si vous n'avez plus de rentabilité, tout d'un coup, les valorisations extraordinaires de ces groupes s'effondrent et ces trucs ne valent plus rien et font faillite. Euh, alors vous allez me dire et, et qu'aujourd'hui, ce, le, le, le, ce qui était en train de montrer par l'heure, c'est que vous aviez des réseaux sociaux qui pouvaient se développer sans l'aide de personne, sans qu'il y ait des, des milliards et des milliards d'investis, sans qu'il y ait des lois euh, extraordinaires pour euh, vous protéger, et que même dans une situation où, où Twitter et Facebook sont ultra-dominants, euh, et sont dans une situation de monopole total et de fait, eh bien vous arrivez quand même à voir euh, émerger des gens comme parleurs. Et que si... Euh, vous, vous les laissez, si, si vous les laissez émerger, vous allez vous rendre compte que ben en fait, vous pouvez tout à fait avoir euh, des systèmes dans lesquels vous n'avez pas un Facebook mais trois ou quatre, si, euh, que dans lesquels vous n'avez pas un Google mais trois ou quatre, un Amazon mais trois ou quatre. Et tout d'un coup, tout change. Parce que si, tout d'un coup, si vous commencez à avoir plusieurs acteurs, on va se mettre à parler d'interopérabilité. Ça, l'interopérabilité, personne n'en parle jamais. Mais ça ne ça, ça vous viendrait pas à l'esprit de pas pouvoir envoyer un SMS d'un iPhone vers un téléphone Android. Euh, bon ben bah, aujourd'hui on pourrait se demander pourquoi est ce que on peut pas envoyer un message de entre euh, Facebook euh, et ou, ou WhatsApp et Telegram? Il y a absolument, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas une interopérabilité entre les différents systèmes. Si, je sais très bien pourquoi, c'est qu'à partir du moment où il y a interopérabilité, les monopoles tombent. Et si les monopoles tombent, les valorisations tombent. Si les valorisations tombent, euh, tout d'un coup, ces gens arrêtent de faire des profits de dingue et ces gens ont, ont, ont beaucoup moins de capacités. Et ça, c'est très important parce que si ces gens ont moins de capacités, ben ça, ça en redonne d'autres capacités à d'autres. Ce que on a du mal à voir aujourd'hui, c'est que ces monopoles de fait de ce secteur leur permettent de confisquer l'essentiel de la valeur ajoutée produite par nos économies. Ça, c'est un peu compliqué à voir, c'est assez important. C'est-à-dire que non seulement euh, ils prennent des profits sur le secteur, mais ils confisquent les profits de toute l'économie parce que partout ailleurs, vous avez des gens qui travaillent en concurrence euh, et qui, du coup, sont obligés d'être de, de, de, de, sur des zones de profit beaucoup plus basses, et que, euh, en revanche, eux peuvent se permettre aujourd'hui une entreprise comme Facebook, ça fait 40% de profit, c'est énorme, c'est monumental. Et donc ces gens peuvent se permettre de facturer, parce que tout ça, sais, ils le facturent à plein de gens, ils le facturent à nous, ils le facturent aux sociétés, ils les facturent, et ils sont capables, comme ça, d'aller confisquer l'essentiel des profits d'économie tout entière. Et en confisquant ces profits, ils confisquent les capacités, et vous avez un cercle vicieux où, à la fin, ben, je suis désolé, vous arrivez dans un espèce de système ultra-monopolistique qui n'a pas grand-chose à envier à l'Union soviétique. Et l'Union soviétique... Je suis désolé, mais ce n'était pas exactement un modèle de réussite économique. Hein? Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont extrêmement brillants, tous ces gens-là qui, euh, d'ailleurs, ont, ont apporté des innovations extraordinaires au monde, c'est génial ce qu'ils ont fait, hein? je ne suis pas en train de dire le contraire, mais, c est, c est, si vous voulez, à la fin, les extrêmes se rejoignent, et que aujourd'hui, l'intérêt des GAFAM, et un intérêt soviétique. C'est plus un intérêt concurrentiel puisqu'ils ne sont leur intérêt c'est plus d'être meilleur que la concurrence puisque maintenant ils peuvent tuer la concurrence comme ça euh, sans sans avoir besoin de rien sans même avoir à craindre euh, sans même avoir à, à craindre euh, l'action publique plus vraiment. Et du coup, ben, ces gens sont en train de devenir soviétiques, et vous vous retrouvez, si vous voulez, exactement comme en URSS, le premier plan quinquennal, c'est quelque chose que j'aime bien répéter souvent, le premier plan quinquennal, le plan Goelro, faisait dire à Lénine, en 1921, que le communisme, ce sont les soviets et l'électrification du pays. Et il faut bien comprendre que sur la foi, de cette affirmation de Lénine, on a été construire des centrales et des barrages au milieu de nulle part et qu'on a fait mais absolument n'importe quoi pendant des dizaines d'années euh, parce que il fallait électrifier électrifier électrifier. Pourquoi est-ce que c'était vraiment utile Est-ce que c'était au bon endroit Est-ce que c'était dans le bon timing Non, on s'en foutait, il fallait électrifier. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on pourrait dire quelque chose comme euh, bah le, le, le le progressisme, tiens, le progressisme, c'est la gouvernance mondialisée et la lutte contre les réchauffement climatiques Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, à force de vouloir mettre des routes solaires sur le sol, ou de vouloir que toutes les voitures deviennent électriques, Aujourd'hui, la valorisation de Tesla n'a absolument aucun sens si vous n'avez pas très rapidement, hein, dans lequel on peut-être 10 ans, une inversion ou 20 ans, une inversion du parc automobile où on n'est plus 90% de thermique ou 95% de thermique, mais 95% de véhicules électriques dans le monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, si vous prenez les plus gros marchés de Tesla, les plus gros de marchés de Tesla aux États-Unis et en Chine, l'électricité produite aux États-Unis, elle est à 60% issue du charbon. Et du gaz, alors on dit gaz naturel, aux états unis c'est du gaz de schiste. Hein. Donc c'est ultra-polluant. Incroyablement plus polluant encore que le pétrole, enfin sauf le pétrole de schiste. Et en Chine, bah, c'est du charbon. En Chine, vous avez 80% de la, de la production qui est thermique et 60% c'est du charbon. Le charbon, il n'y a rien de pire que le charbon. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes en train de valoriser des trucs qui n'ont aucun sens. Vous êtes en train, petit à petit, alors ça se, se fait comme ça, c est, c est, vous êtes, à force de vouloir faire de plus en plus de progrès, vous vous mettez à régresser. Vous vous mettez à régresser et vous vous mettez à faire absolument n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est parce que ces gens n'ont plus aucun contre-pouvoir, n'ont plus aucun contre-feu, n'ont plus, ils, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi, parce que quand vous avez un concurrent, eh ben, tout d'un coup, euh, il suffit de claquer des doigts pour le tuer. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et si on accepte ça, si on encourage ça en investissant dans ces groupes-là, on accepte, on accepte aujourd'hui, que vous avez quelques groupes mondialisés qui, en fait, détiennent toute la valeur ajoutée, confisquent cette valeur ajoutée parce qu'ils sont en situation de monopole, et pas seulement de leur secteur, mais d'économie tout entière, et vous avez ces monopoles qui se mettent à gangréner et à empêcher de faire d'autres choses. Et aujourd'hui, quand vous avez à Davos des gens qui vous expliquent que la prochaine révolution industrielle, c'est de faire se rejoindre le digital et l'industrie, c'est flippant C'est super flippant parce que vous avez ces groupes qui deviennent tentaculaires, qui deviennent ultra-monopolistiques, euh, et surtout euh, sans aucun, euh, sans, sans, sans aucun euh, contre-feu, contre-pouvoir, et qui sortent totalement du champ économique, et qui investissent le champ politique, et je terminerai cette vidéo là-dessus, parce que le champ politique, c'est quelque chose, je le dis assez régulièrement en ce moment, et je vais le répéter encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qui a été décrit par Laurence Lessig en 2000, il y a 21 ans, qui est que la fabrique de la loi aujourd'hui se fait dans le code informatique. Elle ne se fait plus. Elle ne se fait plus dans les assemblées, elle se fait dans les codes informatiques. Et que aujourd'hui, euh, le, le, la loi, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, Trump a été banni du jour au lendemain. Alors que ben, le Congrès est encore en train d'essayer de courir après, en train de dire « tiens, on va faire un impeachment euh, » qui de toute manière aura lieu après qu'il soit sorti euh, de, de, de son mandat. Euh, mais non, la loi, aujourd'hui, se fait dans le code informatique. Et donc aujourd'hui, le prescripteur de la loi, c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon. Ce sont eux les prescripteurs de la loi. Et ça, ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle une dictature technologique. Et encore une fois, la tentation de se dire « bon, bah oui, c'est pas de cool, mais bon, euh, moi je préfère ma sécurité. Et je préfère bah, laisser euh, à Google et à Facebook une bonne partie de ma liberté, mais ils ont quand même des services qui sont vachement utiles, et, euh, bah, et puis euh, je vais gagner quand même pas mal d'argent en investissant dans ces groupes-là. Non, à la fin, vous allez avoir une illusion de richesse et à la fin, vous allez finir dans le plus grand dénuement. Hein Mais c'est la phrase de Churchill, si vous voulez. « Vous avez sacrifié votre liberté pour la sécurité, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » C'est extrêmement important, et c'est d'autant plus important que euh, pour revenir dans mon secteur extrêmement étroit de l'investissement, Aujourd'hui, bah c'est un truc, oh, il fallait investir absolument dans les GAFA, il faut absolument investir là-dedans, il y a encore de la croissance, il y a encore des choses à faire, et que même aujourd'hui, si vous avez une assurance vie, si vous investissez dans des fonds dans lesquels vous ne savez pas trop ce qu'il y a, vous êtes sûr que vous avez des trucs comme ça, et à mon avis, le vrai, le véritable investissement responsable, c'est pas l'investissement qui va être vert ou je sais pas quoi, c'est l'investissement qui va vous aider à retrouver votre liberté, et parce que je euh, pour c'est, à mon avis, incroyablement plus important aujourd'hui que les dictatures technologiques, sanitaires et climatiques qui sont en train de se mettre en place et qui vont arriver avec l'inverse de ce qu'elles pressent de faire parce que qu'aujourd'hui, euh, on va faire une dernière citation, hein, euh, le... le le, le, la démocratie, euh, c'est probablement euh, un truc qui, qui est assez nul et qui marche pas très bien, mais ça reste le moins pire, euh, le, le moins pire des modes de gouvernement. Et que euh, aujourd'hui, les dictatures qui sont en train de se mettre en place euh, vont créer des problèmes incroyablement plus importants que euh, celles de nos démocraties. Voilà, c'était une vidéo euh, un petit peu coup de gueule. Euh, S'il vous plaît, mettez-lui euh, je ne sais pas si Google et, et YouTube vont accepter qu'elle reste sur leur réseau, mais je vais juste finir là-dessus, euh, je ne crois pas euh, que ce soit desservir euh, Google et desservir euh, YouTube, parce que je vais probablement poster cette vidéo sur YouTube, hein, après tout soyons fous, euh, que de faire leur critique et que, euh, je suis désolé, mais faire la critique de ces gens-là, euh, aujourd'hui, ils ont besoin de critique, ils ont besoin de concurrence, ils ont besoin, et que ils vont à leur propre perte, euh, en refusant la critique, en refusant, le, en, en, en, en, en, en tombant dans le piège du monopole, ils vont à leur propre perte. Hein. L'Union soviétique n'a eu besoin de personne pour s'effondrer. Ces gens-là, s'ils commencent à aller trop loin dans le monopole, ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Ils vont devenir tellement obèses qu'ils vont s'effondrer sur eux-mêmes. Ça va peut-être prendre du temps, mais je suis désolé. Ce qui passe, ce qui arrive à la fin, c'est le dégoût de soi-même. L'Union soviétique et les, les gros appareils de l'Union soviétique sont tombés par le dégoût d'eux-mêmes et, et, et probablement le, le, le dégoût de, de, de, de Tchernobyl et de de leur capacité, qui est Tchernobyl, qui n'est jamais que le révélateur de, de, de la débilitude profonde de ce que le système soviétique avait produit. Et aujourd'hui, faire cette critique, et venir, venir dire aux GAFA que euh, oui, il euh, y a un énorme problème de monopole aujourd'hui, qu'il faut régler ce monopole-là. C'est peut-être c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est comme... Allez, encore une dernière citation, c'est Arnold Schwarzenegger. On va reboucler sur la fin, on va revenir à Arnold Schwarzenegger. C'est quand ça fait mal que ça commence à faire du bien. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire du mal pour commencer à faire du bien un peu à tout le monde et qu'on revienne et qu'on retombe sur les pieds sur terre. Hein et vous allez me dire, ah, ben, c'est génial, la faux. Vous voulez pas, euh, investir, tu veux pas investir dans les GAFA, quelle est ton alternative? Je l'ai à chaque fois. Là, je suis désolé, cette vidéo est trop longue et tac, vous l'aurez pas, mais l'alternative, elle est, elle est en partie, en tout cas, dans la blockchain, parce que la blockchain et la technologie blockchain qui est à l'origine de, des cryptos répond à tout un tas, euh, à tout un tas euh, de problématiques posées par les GAFA. Alors. C'est un terrain de bataille, hein, la blockchain. et Il euh, y a des tentatives de détournement, c'est quelque chose qui est très difficile. Ça aussi, on va en parler dans les euh, prochaines journées et prochaines semaines. On va beaucoup parler de, de blockchain euh, et de, de tout ce que ça fait et à quoi ça sert, et pourquoi c'est un champ de bataille, et pourquoi c'est un jeu dont il faut se saisir parce que c'est un sujet aussi politique qu'économique et financier. Donc, inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume en description, euh, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, partagez, parce que, à mon avis, nous sommes en train de faire quelque chose d'utilité publique, et puis mettez des commentaires, critiquez cette vidéo, mettons-nous aussi sur la gueule entre nous. Hein, ça, ça, je ne prétends pas euh, vouloir servir euh, au GAFA ce que, et refuser qu'on me le serve à moi. Surtout, faites ma critique aussi. Hein, et puis, je vous dis à très bientôt.